Bonjour, je fais cette vidéo pour dire merci. Il y a une dame qui m'a fait, elle m'a fait une surprise qui me fait intensément plaisir. Bon, il fallait que je partage avec vous. <rire> je partage avec moi. Bon. Cette dame est quittée de Paris lundi soir. Elle m'a entendu dans un direct, je parlais de ce que j'aime. Hum... Mmh. À aéroport elle a acheté ça et elle arrive dans mon local à ma elle dit qu'elle a un paquet à me remettre en main propre et là franchement regardez voilà ça j'ai dit mais attends donc ça fait quatre ans que j'ai pas mangé et tout de la durée depuis 2019. Depuis 2019 que je suis quittée. Qu je suis quitté de Paris. Ouais. Donc, franchement. C'est vrai que vous m'aimez beaucoup, ouais. <rire> Moi aussi, je vous aime. <rire> oh non. Je lui ai dit que vraiment, la femme-là, ça m'a tellement fait plaisir que. Voilà ça. Quand, quand mes employés ont vu ça, j'ai leur il dit que vous allez voir vos affaires que le glacier moderne vous fait au Cameroun, là. Hein? Vous allez voir ça aujourd'hui. Donc vraiment, mamie, merci. Je te bénis. Vraiment. Toi qui as pensé à moi Tu as porté les macarons, tu es quitté de France avec pour venir me donner. Mm -hmm. Vraiment. Franchement. mais c'est bien de servir Dieu voilà que vous sentez faire mes vidéos vous allez chercher les choses qui me font plaisir mmh. Voilà que vous encouragez sur les vidéos vous allez chercher mmh. me fait plaisir merci beaucoup ça me fait tellement plaisir mmh. ce que je fais souvent quand je mangeais les macarons je vais croquer tous les macarons. Et à croquer ça. Après, je vais croquer ceci. Mm -hmm. Après, je vais croquer ceci. <rire> Excusez-moi, il y a Mhm. le désordre. Mm -hmm. Mm -hmm. Après, je prends... Mm. Le rose, il est bon, hein. C'est comme si on a fait le rose, lavé la rose vraiment. Bon, ceux qui sont jeunes, vous allez m'excuser. Je vous dites merci. Samuel, je ne peux pas te parler de bonne de pipi. Je t'ai mangé manger mes macarons. Tu as compris Tu as compris, Samuel. Mm -hmm. Merci sincèrement à ceux qui pensent à moi. Donc, merci à vous qui restez comme ça. Vous dites que qu'est-ce que je peux donner à la femme là qui peut lui faire plaisir Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Ok Vous bénis, mm -mm. vous savez l'orange de la même façon que vous pensez à moi, que ce que vous attendez, même si c'est à distance que vous priez pour moi, que Dieu vous retourne vos prières au centuple, comme Genèse chapitre 12, verset euh, <coughs> 3, 4 et 5 dit tout ceux qui me bénissent, que Dieu vous bénisse au centuple. Merci la reine Christelle. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça, ça, parfois quand je vois ça, je me dis... Souvent quand tu restes les limites, dans ta tête. Il te dit, qui pense à toi Qui t'aime Regarde, ta famille t'a abandonné. Dieu va toujours mettre quelqu'un sur ton chemin. Qui va te faire te, te montrer un petit geste pas que c'est la voiture qui t'a donné ou la maison mais un geste qui va te faire comprendre que dieu pense à toi donc je déclare sur vous en cette journée tout ce que vous avez semé dans la vie des gens dans le passé que dieu vous le retourne au centuple tout ce que vous avez semé dans ma propre vie oui souvent il comme ça quelqu'un dit que, quand je, que oh, je vais là, venir te donner quelque chose et bien me donne le sac à main L'autre, m'envoie même les pattes de beurre l'autre jour. Elle vend les pattes de beurre avec la peau du beurre. Elle m'envoie les pattes de beurre. Mm -hmm. Vraiment, je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche. Pas, je ne suis pas très émotionnel Je ne pleure pas trop, moi. Mais le fait de savoir que ce que je fais vous touche, ça me touche. Voilà. Il fallait vraiment que vous le sachiez. De voir quelqu'un porter ses macarons. Porter les macarons de Paris. Arriver à Douala Chercher mon bureau Venir dans mon bureau me déposer ça en main propre enfin, Vous ne pouvez pas savoir comment ça me, ça me fait plaisir Vraiment Je remercie vraiment le Seigneur J'ai béni la femme si jusqu'à J'ai dit que maman, <rire> Comme tu as s'aimé dans ma vie Que tes enfants ne manquent jamais Que toi même tu ne manques jamais Voilà Et comme tu as pensé à moi Que d'autres personnes aussi pensent à ce qui va te faire plaisir dans ton cœur. Voilà pour ceux parmi vous que vous, je sais que vous avez des bonnes intentions vis-à-vis -vis de moi. Je sais que peut-être c'est la distance qui vous empêche de faire certaines choses. Sachez que même l'intention là déjà, je bénis cette intention au nom de Jésus. Ok. Et que votre lumière continue toujours de briller. Voilà. Donc moi et mon bébé m'a bien mangé. Mmh. c'est pistache mmh, mon doigt à ma keppé derrière Pacha Centre. ma keppé lycée. c'est ça que vous me regardez chaque jour vous ne venez jamais depuis 2019 que j'ai pas mangé de macarons en 2023, il déclare sur toi que cette chose que tu désirais depuis longtemps, Dieu est en train de préparer ça pour te donner dans cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine. Vous savez, le bien est bien. Parfois quand tu fais le bien aux gens Il vous dit toujours que ne t'attends pas que sa vie revienne du même endroit où tu as s'aimé. Ce n'est pas parce que j'ai donné par la porte ici Que c'est la porte là qui va souffrir pour me donner Et parfois Dieu se prépare Il a été de préparer ton paquet Il a été de préparer Donc il y a les choses que Dieu a prévues pour vous Que si vous saviez ça Vous ne vous inquiéterez pas tu, ah, ah, je m'inquiète, ouais, je vais faire comment, je vais faire comment Alors que Dieu entre et dit, bon, on fait comment pour la fille -ci? Ouais, ok, bon euh, Ange Michael, va d'abord là-bas, tu fais comme ça là Oui, comme tu vois, ce qu'elle désire depuis 5 ans là, non Oui, donne-lui tout ça maintenant C'est comme ça que Dieu fonctionne L'oral, la gloire, quittez là-bas, vous allez m'apporter un agogon Ne me promettez pas les macarons, quittez là-bas, mouf Quittez Moi, il ne fonctionne pas avec les promesses ne venez pas faire les hommes camerounais qui promettent qu de ne jamais là. Mmh. En 2022, je fonctionne avec les actes. Mmh. Ne me dis pas que tu m'aimes. Ne me dis pas que tu as vu me voir. montre mmh. montre moi. Bonjour. Voilà. Mmh longtemps qu'elle n'a pas béni quelqu'un qui mange comme ça. Elle béni la femme si Seigneur ouvre ses portes. <rire> vous serez surpris de voir ce que Dieu va faire dans votre vie en 2023. Il les gens que vous avez aidé depuis 2020. Les gens que vous avez aidé depuis 2014. Cette année, Dieu va sortir tout ça. Il va vous faire le rappel des bénédictions. Tu vas rester dans ça, tu vas voir ton compte bancaire. Tu vas dire Ah Oui. Parce que quand quelqu'un méditait ta perte, tu es en train de méditer son bien. Quand quelqu'un est en train de comploter contre toi, en assassinant à côté de toi, toi, tu sais que Ah Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'elle peut faire pour qu'on aide la fille ici, Pendant que la fille en te te mordre, la pensée positive que tu avais sur la personne-là, Dieu va te retourner ça au centuple cette année au nom de Jésus. Ruth, tu as le coca de la pour Faut venir me donner ma mille, je suis à ma capelle. Moi, je dis que j'ai le dock. Ma part l'endoc, c'est là, c'est grave. J'ai écrit dans le groupe ce matin que qui a le coca... Il ne gêne pas avec vous. Il ne peut pas gêner. Bon. Et pas même un macaron. Écoutez, je ne peux pas vous dire ça plus de. Le bien est bien. La Bible dit que ne te fatigue pas de faire du bien. Parce que dans la saison. Tu vas récolter. Si tu ne te fatigues pas. Si tu ne te fatigues pas. Et le but de l'ennemi, quand il vient t'attaquer, c'est te fatiguer. C'est te décourager. Quand tu dis que, ah, est-ce que ça sert à quelque chose? This God, Dieu là. Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Il y a mes employés qui vont goûter les macarons aujourd'hui <rire> Hey yeah, Seigneur Bye bye A tout à l'heure j'ai encore fait le direct Je suis encore là pour une journée Je suis au Gabon après demain Bon bye bye